En France, le code civil prévoit pour les auteurs de graffitis des amendes ou de la prison. Ici à Jérusalem, les auteurs de graffitis, on cherche leur nom. C'est le travail des épigraphistes, leur science, c'est l'épigraphie. Et vous allez tout savoir en lisant le dossier de Terre Sainte Magazine. Courant du mois d'octobre, les ouvriers de la custodie de Terre Sainte ont fait un convoi exceptionnel du Saint-Sépulcre jusqu'au Terra Santa Museum et sa section archéologique qui est au musée de la flagellation. Ils ont transporté un bon gros caillou de 4 tonnes, une pièce d'archéologie. Vous allez tout savoir sur l'âge des colonnes de la basilique du Saint-Sépulcre. Et le coup de cœur va au musée arménien de la Vieille Ville. Un écrin magnifique pour découvrir l'histoire des Arméniens et spécialement des Arméniens de Jérusalem. Il va falloir revenir à Jérusalem ou lire un livre, celui de Claude Mutafian sur les Arméniens de Jérusalem. Un kilo, 350, 256 pages. Terre Sainte Magazine vous explique pourquoi c'est une vraie BD et un vrai livre d'histoire. Courez vite, c'est déjà sorti en France chez vos libraires. Vincent Lemire, l'histoire de Jérusalem.